Bonjour! Cette semaine, pour ma capsule hebdomadaire de vie de pasteur, je vous offre un clip tout court, sans introduction, musique ou tout le reste. Avec la fermeture des écoles cette semaine, je dois superviser mon fils avec tout ce que cela implique. Je suis également encore très fatigué à la suite de mon épisode de covid et avant que vous m'envoyez des messages, je sais que la fatigue continue est un symptôme de ce qu'on appelle la COVID longue. D'après ce que j'ai lu, c'est encore beaucoup trop tôt pour en tirer des conclusions. Alors, je me repose, je me concentre sur les choses essentielles. Bref, je vais arrêter ma capsule ici. Mais je veux vous rappeler de faire attention à vous. Et j'espère qu'on va se revoir très bientôt. Bye!